Bonjour, Donc, euh, je suis le docteur Isabelle Poirot et euh, je suis ici pour euh, parler du sommeil, notamment du, du sommeil des patients, et des patients, pardon, des soignants, qui peuvent être patients d'ailleurs, <rire> par contre, euh, pour, euh, dans le cadre de la 21e journée nationale du sommeil euh, qui a lieu aujourd'hui. Donc moi je suis psychiatre euh, spécialisée dans les troubles du sommeil, notamment dans l'insomnie, mais par contre, je suis aussi la vice-présidente de l'INSV euh, qui, en fait, gère cette journée spéciale euh, nationale. C'est en même temps la journée mondiale du sommeil aujourd'hui. Donc c'est une thématique qui est très importante et notamment pour nos soignants qui actuellement, ces périodes de Covid, sont un petit peu maltraitées, il faut l'avouer. Donc euh, Estelle qui est avec nous aujourd'hui, euh, euh, et je, lui remercie, je la remercie vraiment d'avoir accepté de, de, de participer, et donc Estelle est infirmière de réanimation, vous savez qu'en ce moment la réanimation est quand même au taquet et on les en remercie d'ailleurs, je pense qu'on ne sera jamais assez euh, euh, reconnaissant de tout ce qui est fait et donc ben Estelle elle a le problème de gérer son sommeil avec des rythmes assez effrénés et des rythmes aussi euh, à horaires décalés euh, au sein de son travail. Donc euh, ben, on va essayer d'échanger euh, pendant cette petite demi-heure et si vous avez des questions, euh, elles seront les bienvenues. Donc déjà dites-moi un petit peu docteur, euh, pourquoi c'est important le sommeil Alors pourquoi le sommeil est important Alors c'est un petit peu euh, notre... Euh, euh, C'est ce qui nous permet en fait de nous régénérer, de nous restructurer, de, de digérer nos émotions, euh, d'être en forme la journée. Euh, et ça nous permet en fait de, de, de mémoriser également puisque le, le, le, le, tout, tous les processus de mémorisation ont lieu en grande partie pendant les différents stades de sommeil. Euh, ça nous permet également de régénérer nos cellules de euh, faire attention à notre poids, hein, puisque alimentation et sommeil euh, sont liés. Euh, ça nous permet de réguler notre système cardiovasculaire, ça nous permet de réguler notre système immunitaire, donc quand même en ces périodes, c'est quand même très important. Et c'est vrai que euh, notre société a quand même tendance un peu à le malmener et euh, à euh, le sous-estimer, euh, le mettre un peu de côté comme une... Euh, une donnée euh, annexe. Euh, moi je, je suis toujours un peu effrayée quand j'entends dire euh, les gens que le sommeil ça sert pas à grand chose, euh, que c'est pas très important, euh, on dit on dormira mieux demain, mais quand on sait dans la littérature scientifique euh, que le sommeil se récupère pas vraiment, euh, ce genre de discours est un petit peu inquiétant. Euh, en plus, on a quand même des sociétés dans lesquelles les petits dormeurs et les gens qui ont besoin de très peu de sommeil sont vraiment mis à l'honneur, on dirait des super-héros. Euh, non, c'est juste leur constitution génétique qui le permet. Et non, il y a des gens qui ont besoin de dormir plus et euh, ne pas respecter son temps de sommeil, ben, ça a des conséquences sur la santé. Donc c'est vrai que le sommeil sert à tout ça. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du sommeil des soignants en particulier. Euh, il y a des chiffres, euh, les soignants souffrent de troubles du sommeil. À quelle hauteur, à peu près, ça, ça, on, ça touche combien de, de, de pourcentages de soignants euh, ou de personnes en tout cas à horaire décalé Alors, les, les, les chiffres concernant les soignants sont quand même assez anciens. En fait, il y a assez peu d'études récentes concernant le, le sommeil des soignants euh, enfin, c'est d'ancien c'est 2015-2016, hein, donc ce n'est pas non plus <rire> très ancien, mais en tout cas, c est, c est, c est, ça commence à dater. Euh, on a eu des enquêtes hein, qui ont été faites de par le réseau Morphée, par exemple, euh, à l'INSV, je pense qu'il y avait aussi une enquête. En gros, on est toujours à entre 40 et 60 de plaintes. Euh, troubles du sommeil confondus et c'est vrai que euh, l'insomnie et les difficultés d'adaptation du rythme veille-sommeil sont souvent en première euh, position euh, et là on est dans les 40% à peu près euh, facilement. Par contre, ce qui est beaucoup plus important euh, dans, dans toutes les études hein, euh, concernant le travail horaire décalé euh, et les soignants. Alors, même ceux qui ne sont pas à horaire décalé, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, c'est que le monde soignant, médical et paramédical est en privation de sommeil. Et globalement, c'est un vrai souci parce que c'est euh, euh, quelque chose qui est très valorisé. Ça fait chic, certainement, pour les soignants et d'être de, de, en privation de sommeil, très certainement. Mais ça se paye cher, donc ça, ça, ça, ça va se réfléchir dans l'avenir. On a déjà quelques questions, docteur Poirot. Par exemple, Aude, et ensuite on, on, on va rebondre peut-être avec Estelle. Aude qui nous dit « Je me réveille toujours entre 2h et 4h du matin et je me rendors vers 5h. Pourquoi ?» Alors ça, ça s'appelle une insomnie, très certainement. L'insomnie donc c'est un trouble en soi. Depuis 2014, dans les classifications, c'est devenu une, une maladie, un trouble euh, authentifié. Euh, pendant longtemps on disait que c'était secondaire A, tandis que maintenant c'est fini ça. C'est vraiment une, une problématique à part entière. Et donc, par contre, on a plusieurs facteurs déclenchants possibles. Ça peut être des maladies, ça peut être le rythme veille-sommeil, notamment mis à mal par les horaires de travail. Ça peut être des, des, des, des problèmes d'acné du sommeil, ça peut être des, des, des jambes sans repos, enfin, des pathologies spécifiques hein, du sommeil. Mais ça peut être aussi et souvent le stress, l'anxiété ou la dépression. Et c'est vrai qu'il euh, faut faire vraiment très attention. Et le problème des soignants, c'est que souvent, ils considèrent leur problème de sommeil comme quelque chose d'explicable et d'accessoire. Et parce qu'il y a du travail à horaire décalé ou parce qu'on a une surcharge professionnelle. Et en général, ils ne consultent que quand on est passé dans la pathologie psychiatrique, c'est-à-dire, ou psychopathologique, c'est-à-dire l'anxiété, la dépression et des problèmes de gestion de stress. Donc en fait, on pourrait intervenir beaucoup plus tôt euh, et ce serait certainement vraiment bienvenu de le faire, alors que la plainte, on ne la prend en considération que quand en fait il y a autre chose qui se surajoute au problème. Donc euh, après, euh, dire comme ça euh, en, en direct dans le Facebook Live, euh, pourquoi, c'est un peu compliqué, on peut consulter par contre. On va peut-être passer le, la parole à, à Estelle qui va euh, nous expliquer. Alors, c'est très bien. Estelle, <rire> Estelle, On met du chat. <rire> et, et, et, et on remet le masque. Voilà. Donc, Estelle, euh, vous expliquez-nous. Euh, euh, c'est quoi un petit peu déjà votre rythme de travail Est-ce que vous aussi. Euh, euh, euh, voilà, quand on est infirmière et qui est infirmière en réanimation, euh, c'est quoi le rythme de travail Comment vous travaillez L'alternance jour-nuit Comment euh, comment ça se passe Expliquez-nous. Euh, du coup, je travaille en rythme de 12 heures. Euh, on fait une alternance jour-nuit euh, avec un mois de nuit, deux mois de jour, et un mois de nuit, deux mois de jour. Donc euh, finalement, les nuits arrivent très vite. Une fois qu'on s'est euh, habitué à travailler de jour, on revient déjà de nuit. Donc, euh, cette journée euh, du sommeil est... tombe à pic parce que c'est vrai qu'au euh, début, je m'habituais très bien euh, à, à ce rythme. Et plus, je, plus finalement, euh, on fait l'alternance, plus j'ai du mal à dormir. Ça, c'est sûr. Et est-ce que, comme les autres, vous souffrez vous aussi euh, d'insomnie Et ces insomnies. Euh... Est-ce que vous réveillez plusieurs fois par nuit Est-ce que c'est une fois que vous n'arrivez pas à dormir pendant trois heures Comment ça se passe euh, Souvent, je me réveille euh, vers deux heures euh, ou vers quatre heures, euh, sans, sans stress, sans problème particulier. Euh, mais je me réveille. Mon corps me dit « je suis fatiguée », mais c'est ma tête qui me dit euh, « mais euh, réveille-toi <rire> ». Pourquoi euh, Ça, c'est vrai que je ne sais pas. Après, j'ai beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il faut plus adapter son alimentation qui fait Est-ce qu'il faut manger plus de fibres qui fait que peut-être que je ne vais pas me réveiller euh, Parce que parfois, c'est aussi que j'ai faim, mine de rien. Parce que euh, quand on est habitué à manger à 2h du matin, en réanimation de nuit, finalement, quand on, on se réhabitue au rythme de jour. Mais si on a mangé un bon repas le soir, mais il à 2h, je me réveille parce que j'ai faim, par exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas se réveiller ou juste rester dans son lit alors qu'on a faim enfin, Il voilà, y a plein de petites questions comme ça. Docteur Poirou, je vous laisse dire, <rire> reprendre la parole et nous expliquer justement euh, par rapport à ce que nous a dit Estelle. Vous pouvez ôter le masque. Oups, voilà. Quelle gymnastique. Hein. Vivement que tout le monde soit vacciné. <rire> On sera tranquille. Enfin, j'espère. <rire> alors, dis moi c'est c'est courant ce genre de problème C'est ah, euh, tout le temps comme ça. Euh, en fait, alors vous le savez très bien, quand vous faites un travail horaire décalé, c'est qu'il existe une euh, adaptation euh, relative au travail horaire décalé, mais qu'au fil du temps, euh, cette adaptation est plus difficile. Et il y a une espèce de sélection naturelle qui fait que euh, plus on vieillit, plus l'adaptation est euh, compliquée. Alors, bien entendu, après, on a des petits conseils à donner pour gérer au mieux ce travail à horaire décalé. Et en effet, euh, comme Estelle le signale, l'alimentation est très certainement quelque chose d'extrêmement important. Euh, pourquoi Parce que le, le rythme, les horaires décalés, obligent le corps à dormir à des moments où il n'est pas du tout programmé pour le sommeil, et euh, d'être réveillé alors qu'il serait là, en train de dormir. Et le problème, c'est que notre horloge biologique, elle est soumise à ce décalage entre les horaires de travail et les horaires de sommeil, qui sont complètement différents. Et quand notre horloge biologique euh, est soumise à cela... Le problème, c'est qu'elle ne sait plus quelle heure il est. Donc, il faut lui redonner l'heure. Et pour lui redonner l'heure, par exemple, c'est garder des repas à heure fixe. Alors, on sait que... Alors là, c'est... En fait.. Quand on parle du, des problèmes de travail horaire décalé, euh, on est obligé de parler euh, des habitudes institutionnelles. Et c'est vrai que euh, euh, ne pas pouvoir, quand on est infirmière, parce qu'il y a des l'hydréa ou des, euh, des, des, des patients auxquels on doit prendre, pour lesquels on doit euh, prendre soin, en fait, hein, euh, euh, obligatoirement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on ne va pas donner non plus de rythme alimentaire bien précis. Or, il faudrait garder le rythme alimentaire normal. Et par exemple, à 2h du matin, pas question de faire un vrai repas. Une petite collation suffit. Euh, alors, c'est vrai, en psychiatrie, je sais que ça se fait beaucoup. Hein, les, les bons petits déjeuners avec euh, du pâté ou quoi euh, dans, dans la nuit, c'est quand même sympa, mais ça fait grossir. Et c'est pas l'heure de manger, normalement. Et ce qui fait qu'on a... Euh, le, le, le problème de ces repas un peu trop plantureux qu'on peut faire la nuit, mais par habitude institutionnelle. La deuxième chose, c'est qu'à force de manger euh, en, la nuit, en effet, on est conditionné pour avoir envie de manger euh, la nuit aussi. Et c'est vrai qu'on euh, le voit très bien, euh, quand euh, il vient midi, euh, qu'on est faim ou pas, on a faim, on a envie de manger, ça c'est pur conditionnement puisque euh, la sensation de faim vient 16-17 heures après euh, de jeûne, après le dernier repas. Donc c'est vraiment du conditionnement et donc il est possible que le, la petite faim de 2 heures du matin et le réveil de 2 heures du matin se soit en fait lié à euh, l'envie de manger. Ça c'est possible, mais euh, on peut avoir des petites techniques pour gérer ça. Et il vaut mieux ne pas alimenter cette, ce conditionnement en remangeant alors qu'on a bien mangé le soir. Alors, bien entendu, le repas du soir doit comporter au moins des féculents quand même. Parce que souvent, les gens, par souci je sais pas, de légèreté, pour bien dormir, allègent anormalement le repas du soir et vont manger, par exemple, une salade, un yaourt. C'est nettement insuffisant. Hein. Le, le, le soir, il faut s'inspirer des Italiens, c'est-à-dire les pâtes avec une, une excellente sauce tomate. Et c'est parfait. On a une question, par exemple, pour rebondir à, à, sur euh, le, euh, la, euh, les insomnies. D'Estelle qui nous dit à partir de quand on peut considérer qu'on est insomniaque C'est quoi la fréquence C'est se réveiller toutes les nuits, toutes les deux nuits, toutes les trois nuits alors, l'insomnie, par définition, c'est une plainte. Donc, dès lors qu'on se plaint, on répond presque à la définition. C'est normal de se réveiller la nuit ou pas Alors, on se réveille tous la nuit, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, quand, euh, moi, je dors très bien. Donc, quand je, je ne dors pas, euh, quand je me réveille, en fait, je, ça dure tellement peu de temps que j'en ai même pas conscience. Donc, on peut se réveiller un certain nombre de fois, sans en avoir absolument conscien con conscience. Par contre, dès lors que les éveils deviennent gênants, là, ça veut dire qu'il y a un problème qui est en train d'apparaître. Donc, il y a des plaintes nocturnes. On s'endort mal, on se réveille la nuit, c'est exactement ce qu'Estelle disait, ou alors on se réveille trop tôt euh, par rapport à ce qu'on pourrait dormir. Hein. Ça, c'est les trois grandes plaintes de sommeil. Mais aussi... On a des plaintes la journée, c'est-à-dire qu'on peut être fatigué, qu'on peut être somnolent, euh, qu'on peut, euh, euh, qu peut avoir... Euh, en fait, si on peut résumer, l'insomniaque est grognon, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu irritable, euh, il, va, euh, euh, il, il va être inconfortable dans ses émotions... Dans, dans, son, dans sa manière de gérer euh, les, le stress. Euh, il, va, hum, il, il va éventuellement avoir des maux euh, corporels. Hein, donc, euh, il n'est pas rare euh, de voir des troubles digestifs, euh, des problèmes de palpitations, sans que ce soit de l'anxiété, du stress ou quoi que ce soit. C'est vraiment lié euh, à l'insomnie. Et donc, quand il y a une association euh, troubles nocturnes et symptômes durnes, ben là on a une insomnie alors la définition exacte quand même elle est quand même importante cette petite distinction c'est que normalement ce sont, ça doit se passer alors que les conditions de sommeil sont bonnes c'est à dire que si vous avez votre portable à côté de vous de 20h à 23h déjà vous n'en avez pas le droit au titre d'insomniaque. C'est une plaisanterie, mais néanmoins, il faut que les conditions de sommeil soient de bonne qualité. Donc, quand on est soignant en travail à horaire décalé, décalé, en fait, le trouble insomnie peut tout à fait se constituer, outre l'effet du stress d'avoir bien couru pendant toute sa journée, de pas avoir eu le temps de faire pipi pendant la journée, parce que ça, chez les soignants, on le retrouve souvent, euh, de pas avoir mangé à la bonne heure, etc. Vous avez en plus l'horaire décalé du sommeil qui fait que vous avez toutes les chances d'avoir une insomnie en plus de ces problématiques-là. Je redonne la parole à, à Estelle pour lui poser une question aussi sur la qualité de son sommeil. Vous pouvez ôter le masque Estelle si vous voulez. Alors, dites-nous un petit peu, il euh, y, y a cette difficulté-là de, de se réveiller la nuit, euh, mais comment euh, vous, vous jugez, vous qualifiez en tout cas votre sommeil Est-ce qu'il est profond Est-ce qu'il est réparateur Est-ce qu'il est plutôt léger Expliquez-nous un peu. Euh, je dirais que euh, j'ai un sommeil rapide, mais je me réveille très vite. Je dirais plutôt ça, euh, surtout en fin de nuit. En fin de nuit, euh, là, je m'endors très rapidement. Mais euh, ça m'arrive de me réveiller deux heures après, mais comme si j'avais fait ma nuit de sommeil, mais euh, je suis exténuée, je suis vraiment fatiguée. Ça, ça, ça m'arrive. Quand je reprends le, un rythme de jour, euh, là, le sommeil, euh, très difficile à, à se rendormir. Euh, je mets vraiment beaucoup, beaucoup de temps à, pour m'endormir. Et, euh, et après, enfin c'est vrai que je tourne tout le temps. Euh, en disant, après, je, je pense que m'endormir plutôt vers le Je m'endors me, je vers 22h. Et là, je pense vers 2h du matin, je m'endors enfin. Donc ça, ça m'arrive très souvent. Et la qualité du sommeil, est-ce qu est, est que le sommeil euh, est réparateur J'ai un sommeil pas vraiment réparateur parce que je me réveille fatiguée. Alors que même si. Moi, j'ai besoin juste de 8h pour dire un peu, j'ai besoin de 8h. Euh, 8 9 heures de sommeil, je suis normalement je suis une lesto mais là je il peut se passer que je peux faire 22 heures 11 heures mais tout le temps en internant, à moins de me tourner sans cesse c'est vrai que et puis après je me réveille, je suis fatiguée mine de rien alors que je me dis bah c'est pas normal. <rire> D'avoir dormi. Aussi par des petits bruits extérieurs Dès que j'entends du vent, je suis réveillée. Euh, j'entends euh, parfois le, le bois, le parquet qui craque la nuit, ça me réveille aussi. Alors qu'avant, il pouvait se passer n'importe quel bruit dehors, une tondeuse. Je dormais. Mais maintenant, euh, non, c'est le moindre bruit, je suis réveillée. Il est quelle heure Ah, il est 4h30. C'est vrai que le moindre bruit maintenant me fait, euh, me fait réveiller. On laisse peut-être le docteur Poirot donc répondre à ça. Merci. Alors, dites-nous tout, est-ce que c'est Est -ce est normal, euh, quand on a des troubles du sommeil, d'avoir un, un sommeil justement pas très réparateur ou, euh, ou c'est le contraire ou... Alors, il y a deux choses. On peut avoir euh, une... Euh, dans l'insomnie, euh, le sommeil non réparateur n'est pas un signe en soi. Ce n'est pas ce qu'on va rechercher. Euh, c'est plus le côté insatisfaisant du sommeil associé aux symptômes d'urne et les gens peuvent... Euh, Estimer avoir un sommeil réparateur, mais à un moment de la journée, se ressentir fatigué de façon anormale. Donc, euh, ça, il faut bien distinguer. Euh, le fait que le sommeil soit non réparateur, ça peut être dû à plusieurs euh, euh, causes. Par exemple, rien que le fait de décaler ses horaires de sommeil... Euh, par exemple, Estelle dit j'ai besoin de 8 heures de sommeil et je me lève à 11 heures euh, euh, en ayant plein de trous entre deux. Le fait de se lever à 11 heures du matin peut être un facteur en soi de sommeil non réparateur parce que ce n'est pas du tout une heure où l'humain est programmé pour se lever. On sait le faire quand on est adolescent. » L'adolescence, ça se finit à un moment donné, donc ce n'est plus la peine d'essayer d'imiter de, les ados entre 15 et 25 ans, oui. Mais après, c'est vrai que, alors je ne sais pas quel âge a Estelle, elle est toute jeune. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, le so les capacités qu'on avait quand on était adolescent, on les perd. Et souvent, c'est le début de l'insomnie parce qu'on continue à gérer son sommeil comme on le faisait avant. Or, on n'en est plus euh, forcément capable. Et notamment, la grasse matinée euh, est, un, euh, est, est pourvoyeur en fait, de fatigue, plus qu'on ne le pense. Et donc, il faut se lever tôt le matin. Annie nous, nous dit, est-ce que c'est normal, est-ce qu'en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil Alors ça, Non, non, non, non. non, non. Ah. Ça, c'est une idée reçue. Euh, en fait, une fois que vous avez euh, notre temps, notre durée de sommeil, notre temps de sommeil... C'est génétiquement déterminé, c'est-à-dire que vous naissez avec un capital euh, sommeil euh, quotidien. Et on le sait dès l'enfance, hein, euh, globalement un enfant qui sera un adulte moyen dormeur, c'est-à-dire euh, comme Estelle, 7-8 heures de sommeil, 70% de la population quasiment, euh, va avoir besoin de 10 heures de sommeil à 10 ans. 10 ans, c'est un âge encore pratique parce que les enfants sont à peu près encore non contaminés par les mauvaises habitudes de notre société. Donc globalement, on peut se fier à peu près à cet âge-là. Par contre, euh, un adulte donc moyen dormeur, c'est 7-8 heures et ça va être toute sa vie. À l'adolescence, on a tendance à dormir un peu plus parce que c'est une période de haute consommation énergétique et en plus, les adolescents, leur petit souci, c'est qu'avec les contacts sociaux qui se... Euh, enfin, en, pas en ce moment, ils n'ont pas de chance, mais euh, qui normalement devraient être très, très euh, euh, importants, euh, sont en privation de sommeil continu. Donc, ils ont cette capacité de faire des énormes grâces matinées le week-end. Il faut limiter hein, pour les parents, euh, pas plus de trois heures par rapport à l'heure de lever théorique. Hein. Fermons la parenthèse. Par contre, pour les adultes, c'est terminé. Et un adulte qui dort 8 heures, en gros, doit se coucher vers 23 heures, lever 7 heures, pas plus. Et euh, alors, bien entendu, c'est au cas par cas, parce qu'on est tous génétiquement différents. Mais ben, En tout cas, il faut retrouver son rythme. Mais Estelle, la grâce matinée, c'est fini. Et ben, <rire> Euh, oui, je disais, parfois, je me réveille à 8 heures, euh, je suis bien, je me sens reposée, je me dis, ah, j'ai bien dormi, mais j'ai le coup de pompe euh, d'un bah, post mondial euh, classique. Euh, Est-ce que quand on a des problèmes d'insomnie, il faudrait faire une sieste ou pas Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire une sieste plutôt prolongée et ne pas... Combien de temps faudrait faire de sieste pour avoir ce sommeil un peu réparateur aussi donc par rapport euh, en fait il y a deux soucis c'est que dans, dans l'insomnie avec le travail horaire décalé on est quand même confronté à un problème de privation de sommeil hein. on sait que les, les soignants euh, quel que soit leur travail horaire décalé c'est à dire euh, les, les le, les 2-8, les 3-8, les postes de nuit fixes euh, pour les médecins, les gardes, euh, mettent en privation de sommeil. Et on sait que, euh, en gros, les jours de travail... Euh, le, les soignants dorment environ 6 heures par nuit, hein, selon les, les, les différentes euh, euh, statistiques épidémiologiques qui ont pu être faites. Or, euh, par exemple, alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais pour Estelle, ça lui fait 2 heures de sommeil en moins euh, quand elle travaille. Euh, et euh, en fait, c'est une énorme privation de sommeil. Euh, imaginez, vous, de, vous travaillez 5 euh, jours ça fait 10 heures de sommeil en moins. Donc, euh, on est dans de la grosse privation de sommeil. Donc, s'il s'agissait d'une insomnie simple, sans décalage du rythme de sommeil, euh, on supprime la sieste, bien entendu. On concentre tout le sommeil sur la nuit. Par contre, quand il y a une insomnie associée à une privation de sommeil, on est obligé de faire la sieste à un moment donné. Donc, premièrement, avoir un gros coup de barre après le repas. Alors, ça n'a rien à voir avec le repas, mais euh, le gros coup de barre après le repas, c'est la sieste. Et on en a besoin. Et plus on en a besoin, plus on le ressent. Donc, c'est normal. Et de temps Alors, normalement, ah. chez un individu qui a des horaires de sommeil classiques, une sieste, ça dure moins de 30 minutes L'idéal, c'est de dormir 15-20 minutes. Par mmh. contre, quand il y a une privation de sommeil, par exemple, alors je ne sais pas à quelle heure vous devez vous lever pour dorme, le travail. Je, en général, quand je suis nuit, je fais 8h, 13h, 14h. Oui, 5, 14 mais quand vous êtes du matin, vous de... Je me couche vers 22 h 22h30 et je me réveille à 5h30. Donc, le réveil à 5h30 euh, fait que la sieste euh, va être nécessaire vers 13-14 heures. Hein. Okay. Et euh, en fait, alors si on est en 3-8, au moment où on rentre chez soi, on peut aller faire la sieste. Et là, en fait, là, il faut faire de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut calibrer sa sieste et c'est un peu individuel, de façon à ce qu'elle ne retentisse pas sur l'endormissement le, le, suivant ou sur le sommeil suivant. Donc euh, c'est vraiment à calibrer. Donc pas trop longue. Pas trop longue ni trop courte. Pas Donc des euh, de deux heures. Bah, après euh, moi j'ai des patients qui font des siestes de deux heures euh, quand ils ont un travail horaire décalé qui leur pose pas de souci ensuite. Donc ça on peut la tolérer. Euh, mais par contre c'est vrai qu'on est plutôt dans des siestes un peu plus courtes. Puis, je sais pas. Enfin, je pense que tout le monde en a fait l'expérience, mais quand on sort d'une longue sieste, on n'est un peu patraque hein? on n'est pas tout à fait euh, euh, en forme. En fait, on sait que plus la sieste est longue, plus c'est euh, intéressant pour la mémoire. Par contre, plus les siestes sont courtes, plus c'est intéressant pour la vigilance. Donc souvent, la journée, on aime bien quand même être vigilant. La mémoire, c'est la nuit que ça se passe. Hein? Donc, euh, plutôt que sieste courte, c'est vrai que c'est plus confortable. Je, on redonne le micro à l'estage. Une question. Euh, donc on l'a vu avec le docteur Poirot, l'insomnie ça peut être en lien avec pas mal de choses, entre les horaires décalés mais également le, le grand ami, le grand mal du XXIe siècle, le stress. Est-ce que vous, voilà, sans trop rentrer dans les détails, vous sentez que vous souffrez de stress ou en tout cas de, de, de cerveau peut-être qu'il y a du mal à déconnecter avec le travail, qu'il a du mal à, à se reposer, comment ça se passe hein euh, bah là, comme je le disais, en fin de nuit, c'est vrai que euh, je m'endors très bien parce qu'en fait, moi, c'est surtout que euh, je suis tellement épuisée de ma nuit parce que notre corps n'est pas habitué à travailler, finalement, de nuit. Et du coup, je, euh, je tombe de fatigue. Mais euh, sinon, c'est vrai que le soir, euh, bon, voilà, je mange, je, je, je me mets devant la télé ou je bouquine souvent. Avant de dormir, mais euh, j'ai encore les. C'est vrai qu'il me, il me faut un temps d'adaptation quand je rentre chez moi. Il me faut euh, parce que je suis encore sur le feu de l'action. C'est vrai qu'on a quand même euh, en réanimation euh, un boulot quand même assez stressant, un boulot avec euh, beaucoup de d'alarmes aussi euh, qu'on entend tout le temps. Et c'est vrai que parfois je m'endors et j'ai encore J'entends euh, entends encore les alarmes. Euh, et j'ai besoin, mon, mon, besoin de refaire ce que j'ai fait ma journée de travail. J'ai besoin de refaire ce que j'ai fait, ce que j'ai un oublié. Euh, mais après, c'est ça, ça, quelques minutes. Mais j'ai besoin de me dire euh, de refaire ma journée. Ça peut être même si je ne travaille pas, j'ai besoin de faire même si je, une journée classique, j'ai besoin de la refaire la journée. Ou, ça, après, c'est comme c'est les femmes aussi. Elles ont besoin de faire leur planning. Est-ce qu'elles vont faire le lendemain Et du coup, euh, si je n'ai pas fait mon planning, ça ne va pas. <rire> Est-ce que c'est est -ce est normal ça, docteur, je voulais reprendre la parole C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que forcément pour les soignants et soignants horaires décalés, finalement, et le grand public, le stress, c'est le, le grand ennemi aussi du, du sommeil, finalement Alors, d'abord, euh, dans le stress, il faut faire attention parce que en fait, le stress, c'est quelque chose de physiologique. On en a besoin, c'est ce qui nous permet, depuis CroMagnon de nous adapter. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui soit euh, affreux. La deuxième chose, c'est que euh, dans, dans le travail, il euh, n'y a, a pas forcément surcharge en stress. Parce que je pense qu'Estelle, c'est une excellente infirmière de réa, elle connaît son job, euh, elle le maîtrise. Il euh, y a des, des coups de feu, comme, euh, comme dans des, des, des, des, des services de cuisine, il hein, euh, y a des coups de feu. Par contre, il euh, y a aussi euh, toute la maîtrise gestuelle, euh, intellectuelle de son métier. Et donc, on n'est pas soumis à une surcharge en stress euh, tout le temps. Et donc, euh, quel que soit le travail, par contre quand vous rentrez le soir on a besoin d'un sas qu'on peut appeler de décompression puisque au travail vous avez été au taquet au maximum de votre rendement mais si c'est pas en soi euh, quelque chose pas un gros mot c'est bien euh, par contre euh, il faut en fait après décompresser et quel que soit le travail quelle que soit la situation on estime qu'il faut à peu près 2-3 heures pour que, euh, on, comme on parle d'orage cytokinique actuellement, on va parler d'orage mental, que l'orage mental se calme en fait, et qu'on puisse en fait s'apaiser pour aller vers le sommeil. C'est pas, en fait on n'est pas des ordinateurs, hein, le, le cerveau humain est, plus complexe que les ordinateurs qu'on utilise il est beaucoup plus subtil et je pense que euh, il a besoin de se remettre un peu au carré progressivement pendant deux 3 heures et ensuite accéder au sommeil donc cette phase préparatoire au sommeil alors là la lecture hein, on encourage c'est extraordinaire euh, cette, cette phase de préparation elle est extrêmement importante il faut vraiment couper entre la journée et euh, le sommeil. La, la deuxième chose, alors par des activités très calmes. Et là, on évite les écrans. Par contre, euh, quand vous finissez euh, à 22h, je ne sais plus quels sont les horaires d'après-midi actuellement, euh, ou quand vous, êtes, vous avez travaillé en 12h, obligatoirement, vous ne rentrez pas chez vous tout de suite. Donc, vous rentrez euh, vers 21h ou, ou même 20h, 21h, 22h. Bien entendu, l'endormissement va être encore décalé. Euh, vous allez vous coucher vers minuit et l'endormissement avant sera impossible. Donc, ça, c'est le gros souci dans le travail à horaire décalé. C'est que, et surtout s'il y a des contrepostes, c'est qu'en en fait, on va arriver tard le soir et euh, se coucher donc plus tard mais on va aussi devoir se lever tôt pour aller travailler la nuit la, la journée suivante donc globalement le risque là c'est les privations de sommeil alors ce qui est aussi important c'est que et ça souvent on le voit pour avoir des habitats euh, plus plus grands avec des jardins etc le personnel soignant qui travaille en horaire décalé, euh, va, va aller euh, plutôt en périphérie et s'excentrer. Ce qui fait qu'il y a un deuxième souci qui se surajoute, qui est le temps de trajet entre le domicile et euh, le euh, travail. Et c'est vrai qu'on euh, voit souvent que les gens qui sont en travail à horaire décalé, mais là je dirais que c'est tout, tout le monde, hein, euh, en fait ont tendance à avoir en plus une grosseur de, de trajet matin et soir. Ce qui va en fait augmenter l'amplitude euh, d'absence de, de, de la maison et qui va en fait retarder ce sas de décompression. Donc on est vraiment confronté là à une vraie problématique euh, d'éloignement et aussi de, euh, de temporalité euh, par rapport au fait de, de se décontracter avant d'aller dormir. Donc là, en fait, tout ce qui est méditation, relaxation, euh, enfin toutes ces techniques euh, pourraient tout à fait être intéressantes pour limiter les dégâts. On limite les dégâts seulement. Euh, on fait juste, juste une dernière question pour, pour vous, et ensuite on, on va conclure sur le dispositif COVELP. Euh, euh, en gros, dites-nous un petit peu, quand est-ce qu'on s'inquiète En tout cas, si a, vu qu'il y a beaucoup de soignants qui nous suivent, beaucoup de personnes qui ont posé des questions, c'est quoi les signes d'alerte où je me dis, attention, là, il faut vraiment que j'aille consulter pour moi, pour ma santé Alors, je pense qu'un des premiers symptômes d'alerte, c'est la somnolence d'une excessive. Pourquoi c'est une alerte Parce que quand on est somnolent, on peut faire des erreurs professionnelles. Or, on a des métiers à haut risque, hein, puisqu'on a la santé des gens entre les mains. Donc, globalement, euh, euh, il faut euh, à tout prix qu'on soit en forme. Et c'est vrai que la somnolence chez les soignants, elle est très, très sous-estimée. Euh, or, c'est un vrai danger. Ensuite, vous pouvez vous mettre en danger aussi euh, lors de ces trajets, surtout s'ils sont longs. Hein, les trajets en voiture euh, un peu monotones sur les euh, axes autoroutiers et surtout les trajets qu'on connaît très bien sont souvent les plus dangereux euh, avec un haut risque de somnolence. Donc euh, ça c'est vraiment important. Et ensuite, euh, dans la somnolence, il faut tout de suite regarder si vous êtes privé de sommeil. Si vous êtes privé de sommeil, essayez de tout faire pour gérer et dormir plus. Je pense que ça on n'insiste pas assez, il faut dormir son compte et il faut faire des petits efforts à la maison pour ne pas grignoter ce sommeil tout le temps. Et ça si ça ne fonctionne pas, on consulte. Ensuite, quand il y a une insomnie qui perdure, qui est une vraie plainte, donc je pense à Estelle par exemple parce que manifestement son sommeil est compliqué même si dans la journée elle fonctionne très bien, ça lui pose pas tant de soucis que ça. Mais manifestement, le sommeil devient compliqué. Là, bien entendu, il faut consulter. Alors, le petit souci que nous ayons, c'est que euh, les délais de consultation sont juste énormes. Mais bon, quand, quand, il y a, quand il y a des soignants, on essaie de faire au mieux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. <rire> Bah écoutez, merci pour tous ces conseils. On finit avec le dispositif Covelp. Parlez-nous-en euh, brièvement avant de oh, conclure. Oui, donc avec euh, le docteur Varambourg et l'équipe de Covelp, hein, de, que maintenant les soignants connaissent bien, hein, euh, l'équipe de psychologues et euh, de psychiatres, euh, on a mis en place depuis novembre des groupes euh, concernant les plaintes de sommeil chez les soignants, euh, quels qu'ils soient. Alors, la formule marchait pas très bien jusqu'alors, on en a changé, on a décidé de faire une autre formule et qui est là, en fait, une « psychoéducation » euh, sur le sommeil dans le cadre des euh, problèmes de travail à horaire décalé ou chez les soignants, euh, qui, en fait, est plus liée au comportement en fait, de sommeil à adopter en fonction… De, de ce qui se passe et de, de, des rythmes veille-sommeil. Et donc, a priori, ça aura lieu le deuxième jeudi de chaque mois. Et pour y accéder, euh, il faut en fait faire appel à euh, COVELP, hein, dont, dont vous avez les coordonnées sur le site du CHU, euh, et euh, dont les coordonnées vous seront certainement recommuniquées. Mais en tout cas, c'est euh, en vous rapprochant de l'équipe euh, des psychologues et euh, des psychiatres de cette euh, structure mise en place pour vous dans cette période très, très spéciale qu'est le Covid et dont on a marre tous, mais c'est comme ça, on fait avec. Et en tout cas, donc, euh, n'hésitez pas à les solliciter. Je vous laisse conclure, dire au revoir à la communauté qui nous a suivie, qui était très intéressée par cette thématique. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que euh, ça vous a apporté un éclairage particulier. Euh, si vous voulez avoir des conseils concernant le sommeil, je vous invite à aller sur les sites de l'INSV et également sur le site du réseau Morphée, parce qu'on a fait plein de fiches euh, sur la gestion du sommeil, avec, il euh, y a des fiches sur le travail à horaire décalé également. Euh, je, je vous invite vraiment à faire attention à votre sommeil parce qu'il est précieux et c'est votre garantie pour bien vieillir, donc ça vaut le coup d'y faire attention. On parle toujours de l'alimentation, jamais du sommeil, mais franchement, Faites attention à votre sommeil et je vous souhaite un bon sommeil et de beaux rêves pour les nuits à venir. Merci. Okay, au revoir à, à Estelle. Merci, euh, merci Estelle. Merci Estelle et je redonne mon oreillette à Estelle pour qu'elle vous dise au revoir. <rire> bah, je vous remercie euh, de m'avoir écoutée. <rire> J'ai appris, appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. C'est vrai que je ne savais pas, par exemple, le temps d'endormissement durait 2h à 3h. Je comprends mieux pourquoi en rentrant chez moi à 20h et en 22h, j'étais encore un peu dans les clous. Hein. voilà, J'ai appris énormément de choses et j'espère aussi que pour la communauté, ça leur a servi également. Et puis, je, je reviens à exactement à ce que vous avez dit faites de beaux rêves, faites de doux rêves. <rire> Et puis euh, et puis, au revoir. <rire>